Livre, il a une triple origine. La première, c'est la volonté de partager un savoir qui est celui que j'ai acquis en 25 ans. de Travail dans le monde des chiffres, les chiffres économiques, les chiffres des politiques économiques, des politiques publiques, les chiffres en entreprise et de partager ce savoir parce que euh, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a des malentendus concernant les chiffres. On est majoritairement des illettrés face au langage des chiffres et euh, c'est d'autant plus dommage que l'essentiel des décisions se prennent sur la base de chiffres. Euh, un des exemples les plus frappants, c'est la question euh, du chômage des jeunes. Il euh, y a donc 20% de taux de chômage des jeunes et ce chiffre, les gens pensent instinctivement que ça signifie qu'il y a un jeune sur cinq qui est au chômage. Il y a même des décideurs qui le pensent. Et en réalité, ce n'est pas un chiffre qui veut dire ça du tout, puisqu'il ne s'occupe que des jeunes qui sont sur le marché de l'emploi. Or, il y a deux tiers des jeunes qui sont euh, en train de faire des études. Et donc, il n'y a pas un jeune sur cinq qui est au chômage quand le taux de chômage est de 20%, mais un jeune sur 15, même un peu moins d'un jeune sur 15. Euh, donc, ça, c'était cette première volonté-là, cette volonté, -là, volonté de, de partager un savoir pour permettre de décrypter ce langage qui est devenu dominant. Euh, L'épidémie de Covid l'a illustrée avec bah, une puissance inédite, puisque c'est en fonction du nombre de morts de la Covid, que pendant deux ans, euh, nos libertés, elles ont été euh, conçues, euh, limitées, puis, puis réouvertes, re, refermées. Donc vraiment donner des outils pour, euh, pour partager ce savoir sur les chiffres, ça c'était vraiment la, la, la première volonté. Euh, la, la deuxième, euh, c'est de clarifier, c'est un travail plus philosophique, là, le statut des chiffres. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur les nombres, et qui parlent de la domination des nombres, du règne des nombres. Alors, en fait, les chiffres, ce dont on parle au travers de chiffres, ce n'est pas la même chose que l'univers éthéré des nombres. Avec les chiffres, on essaye de capter la réalité. Et la réalité, elle ne se donne pas à lire de façon immédiate, directe, sous forme de chiffres, de, de, de, chiffre, de nombres, pardon, eh, ni sous forme de chiffres d'ailleurs, eh, il faut un appareil de construction, de définition pour arriver à obtenir un chiffre. Et ça permet de voir que tout cet appareil de définition, de construction, eh bien, il peut mériter discussion. D'abord, il est là, il est essentiel, parce que sans cet appareil de construction et de définition, il n'y a pas de chiffre l'a même vu sur la Covid. Au début, il n'y avait pas les chiffres des morts dans les EHPAD. Et puis après, il y a eu les chiffres des morts dans les EHPAD. Euh, on le voit, le calcul de l'inflation, par exemple, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut définir ce que c'est qu'un bien dont on va mesurer euh, l'évolution du prix. Mesurer cette évolution de prix. Donc aller dans des magasins pour faire des relevés de prix. Assembler tous ces chiffres. Et puis produire un, un, un chiffre qui va correspondre à l'inflation constatée pour un ménage moyen qu'on a individuellement très très peu de chances d'incarner donc il y a tout un travail de fabrication des chiffres euh, qui en fait quelque chose qui n'est pas du tout euh, de l'ordre du nombre de, de l'entité théorique euh, avec donc ce travail euh, qui peut prêter à discussion sur lequel il y a eu beaucoup de discussions au moment de la commission Saint-Stiglitz, aussi en 2008-2009, et moi j'avais fait un premier livre en 2008, euh, toujours chez, chez Fayard euh, sur euh, les chiffres, et je vois que certes il y a des progrès qui sont engrangés pour que euh, les règles évoluent euh, euh, de manière à rendre le mieux compte possible de la réalité. Mais il y a aussi des progrès qui sont insuffisamment rapides. Et il y a aussi des, des endroits où euh, ben, les règles changent et ce n'est pas suffisamment expliqué. Euh, un exemple, c'est euh, en 2003, euh, l'INSEE a changé le mode de calcul de, du chômage. Et rendu les règles enfin à appliquer différemment les règles internationales pour calculer euh, le taux de chômage et avec ces nouvelles règles en fait il apparaît que dans les années 80 1980 dans, entre les années 1980 et 2000 euh, en réalité il n'y avait pas plus de 10% de chômeurs en moyenne mais bien moins et voyez comment ces, ces règles, l'application de ces règles, ben ça peut modifier la, la conception qu'on a, la vision qu'on a ben de la réalité. Puisque à l'époque c'était très alarmant cette idée qu'on était toujours au-dessus de 10% de chômage. Alors qu'aujourd'hui, eh ben, si on regarde ce qui nous est dit sur cette époque, et eh ben non, euh, avec de nouvelles règles, on a euh, finalement un, un taux de chômage qui était inférieur, à, largement hein, inférieur à, à 10% pour, pour, pour toute cette période. Euh, donc, arriver à, à, à clarifier ce statut des chiffres, parce que je vois, dans, si vous voulez, dans, la, dans le problème des faits et des chiffres, une énigme qui, en fait, euh, vient remplacer par sa sa présence dans le débat public, euh, celle sur laquelle on a travaillé Michel Foucault dans Les mots et les choses, dans les années 60, ou encore euh, euh, Willard Quine euh, pour la tradition de philosophie anglo-saxonne, avec le mot et la chose. C'est vraiment euh, quelque chose sur quoi il y a matière à discussion. Non pas pour dire que les chiffres sont tous faits, les euh, sont faits de n'importe comment, C'est pas du tout l'objet du livre, mais pour montrer tout l'appareil de fabrication qu'il y a autour de ces chiffres. Et puis, euh, je dirais que la, la, la troisième volonté, et on voit encore un cran un peu plus loin, c'est de prendre du recul. Et ça, c'est un travail euh, clairement philosophique, de prendre du recul par rapport à donc, la balance de chiffres hein, à laquelle on est confronté dans le quotidien. Euh, Peut-être quelques exemples. On a donc vécu les deux dernières années, enfin surtout pendant les 18 premiers mois, avec la statistique, tous les jours, du nombre de décès de la Covid. Mais en réalité, c'était jamais mis en contexte. En France, en moyenne, chaque année, il meurt plus de 600 000 personnes, c'est-à-dire plus de 1600 par jour. La philosophie, elle, elle se confronte beaucoup à la question de la mort. Donc, vous voyez, c'était pas le chiffre des morts de la Covid par rapport à aucun mort un jour normal. Chaque jour en France, il y a des gens qui meurent un jour normal. Il euh, y a aussi des gens qui naissent, hein, 750 000. Donc, on, si on avait mis un peu plus les chiffres en contexte, peut-être que, que euh, la situation a été moins un, profondément anxiogène. Euh, prendre du recul aussi par rapport à, euh, aux endroits où les chiffres peuvent être liés à des cadres de référence biaisés. Là, je pense à la comptabilité. Alors, la comptabilité dans les entreprises, euh, parce que euh, depuis 2005, notamment avec des nouvelles normes, eh bien, les entreprises, elles font leurs comptes comme si, enfin, en vertu de ces normes, à chaque arrêté de compte, elles devraient être vendues. Comme si l'objet de l'entreprise, ce n'était pas de continuer à poursuivre son activité, pour, à, de, de, à délivrer des biens, des services, mais d'être vendu. Euh, tout comme dans les comptes des entreprises, le travail, ce n'est pas une valeur, c'est seulement une charge. Ben, Est-ce qu'on a raison d'avoir de, de telles normes qui sont édictées par certains organismes de normalisation, puis après pris en charge par les États Ça, c'est aussi une question où, je pense, un regard philosophique, ça peut apporter quelque chose. Et puis deux derniers points, euh, la question de la croissance, la manière dont on est envoûté par le discours de la croissance. Euh, si on remet ça en perspective par rapport à un pays riche comme la France, euh, je prends le chiffre de 2019. On a eu 1,7 de croissance, c'est pas jugé très très bien. Ça a produit une richesse nouvelle par habitant après prise en compte de l'inflation, donc un pouvoir d'achat, si vous voulez, plus importante. C'était plus de 700 dollars par habitant, plus importante que quand il y les 6,8 de croissance qu'il y avait en Chine. Donc nous, ça fait 700 dollars par habitant. C'est plus important que 1,7 de croissance. Ça créé plus de richesses par habitant que 6,8 en Chine. Et en Éthiopie, ils ont eu plus de 6 de croissance et ça a rapporté 50 dollars par habitant. Euh, mais même si on les met ces chiffres dans le long terme, voyez, euh, quand on a 1 de croissance, comme ça se ça s'accumule dans le temps, ça se compose. En 70 ans, la richesse du pays, elle double. Le pouvoir d'achat, puisque c'est après prise en compte de l'inflation. Si on avait, avec 2,5%, euh, ce qui ne serait pas jugé forcément très très bien, euh, on est sur euh, un doublement du, du PIB en 30 ans. Est-ce qu'un pays comme la France a besoin de doubler son PIB en 30 ans donc c'est se remettre dans un cadre euh, où il faut réfléchir à ce que vous voyez avec les mêmes les mêmes données quelles décisions on prend quels objectifs on se donne euh, comment on se comment on situe notre futur est ce que notre futur c'est d'avoir toujours plus et c'est le dernier point sur lequel j'avais vraiment envie de porter l'accent dans le livre, c'est la question du, alors, du, de ce qui s'appelle en économie le principe de maximisation, et qui fait tenir hein, l'économie, c'est l'idée qu'on maximise à tout moment euh, notre intérêt, notre utilité, quand on est dans la sphère économique, Or, euh, et qui, qui fait tenir une partie des chiffres de la sphère économique. Alors Ce principe-là, si on l'applique à des êtres vivants, Bien, au bout d'un certain temps, ce qui résulte pour un organisme vivant, si vous êtes au maximum de vos capacités, c'est la mort. C'est un principe qui est létal en fait. Donc prendre du recul par rapport à, à, à, à je dirais, ce dogme hein, euh, et de, de, de la maximisation, euh, c'était aussi un, un, vraiment... Un des objectifs dans, dans le, ce livre qui est une volonté d'aller par-delà un peu les dogmatismes de montrer qu'il n'y a pas d'un côté l'homme et de l'autre le calcul mais que les calculs sont faits par des hommes y compris quand ça passe par de l'informatique il y a toujours derrière les, pro, les, les programmes informatiques même quand ça s'appelle de l'intelligence artificielle des gens qui travaillent pour faire ces chiffres et j'espère contribuer euh, avec le livre, à une appropriation, d'abord de, de la compréhension, dissiper quelques malentendus, parce que qui, des malentendus qui nous mettent dans des situations euh, anxiogènes ou des malentendus qui nous font euh, croire que nous sommes tout le temps en situation de crise, notamment. Et puis euh, aussi lutter contre certains dogmatismes assez puissants, je dirais, euh, notamment en sciences économiques.